Interview de Greg de The Roots Arc pour Odeur Radio. Ok. Alors, ben c'est très bien parce qu'on va parler en français puisque tu parles français, tu es français. Donc, c'est parfait. Alors, vous sortez Awake, un nouvel album, donc votre tout premier album. Euh, qui est sorti donc il y a quelques jours, le 29 mars, sous le label musical Impact. Vous êtes de Nantes, vous chantez en anglais. Pourquoi ne pas aborder le reggae en français Alors moi j'ai grandi euh, en parlant espagnol et français, puisque suis suis au Mexique, donc j'ai toujours parlé euh, d'autres langues que le français. D'accord. Euh, le reggae m'inspire plus en anglais, euh, pour la sonorité de la langue, Peut-être aussi parce que je l'ai entendu, reçu de cette manière-là par le reggae jamaïcain et anglais. Euh, c'est ça qui m'inspire le plus, donc euh, c'est plus naturel en fait pour moi. D'accord, ça, ça vient plus naturellement que ta langue maternelle. Oui. D'accord. Et le français n'est-il pas plus puissant dans la richesse des mots Puisque je le lisais dans votre euh, pressbook où on peut vous montrer donc euh, la, la, la, la fiche. Euh, de l'album Awake, vous parlez de la richesse des mots et, euh, et de la force de l'interprétation des mots en anglais. Est-ce que ce serait pas la même chose avec les mots français En fait euh, pour moi c'est vraiment personnel, euh, la langue euh, euh, de, de, de, les langues sont riches en fait, elles, elles véhiculent vraiment un, une énergie, un état d'esprit, une manière de penser, même une manière d'exprimer les choses euh, je n'ai pas trouvé euh, l'inspiration vers le reggae avec le français. Mm -hmm. le, le français m'inspire autre chose dans la musique. Mm -hmm. J'écris euh, euh, des chansons dans, dans toutes les langues que je parle, euh, qui sont au nombre de quatre. D'accord. L'espagnol Portugais, euh, l'anglais, le français. D'accord. Et, euh, et le français m'inspire autre chose que du reggae. C'est vraiment personnel. D'accord. Voilà. Super. Alors... Niveau musical, apporter des cuivres, des notes qui amènent ce rythme donc qui va très bien avec la langue anglaise, qui est entraînant et qu'on peut entendre dans nos pistes ou *Crucial*, qu'on va écouter donc sur de Radio. Qui a eu l'idée de ça Des cuivres Ouais. Oh euh, C'est un petit peu moi qui suis à l'origine euh, de, des arrangements, euh, euh, de la composition, euh, tout ça. En fait, euh, depuis quelques années, je me suis rendu compte que c'était utile travaillé par section, mm -hmm. c'est-à-dire que j'ai commencé à former un trio vocal il y a plus de 10 ans de ça, pour reprendre les, les vieux, les vieux Wailers, tout ce, ce qu'on connaît de, de Bunny, Peter Tosh et et, et on entend aussi du steel Pulse un peu chez vous, hein <rire> Carrément. Et du coup, je me suis rendu compte par ce pied-là, en formant vraiment un, vraiment un trio vocal, que c'était intéressant de travailler les voix uniquement entre chanteurs de travailler le, le, le, le rythme uniquement entre rythmiciens, enfin entre basse, basses, guitare, clavier. Et pour le coup, le travail de section de cube, c'est pareil, c'est quelque chose qui est un petit, peu, un petit peu comme de la décoration, en fait, dans un, dans un intérieur, quoi. On va d'abord mettre les murs, euh, poser les meubles, et puis ensuite, on va lui donner un petit peu de, de, de couleur, un petit peu de, de vie, un peu de, de charme, quoi. Et puis, étape par étape, puis chacun son travail. Voilà, c'est ça. Donc, une section de cuivre sur un morceau reggae, sur un album reggae, on, on, en fait elle est un peu abovible, On peut la mettre, on peut l'enlever. Alors, il y a des parties de cuivre quand elles sont vraiment omniprésentes et qu'elles prennent de la place, ça va être plus dur de les enlever. Et puis, il y a des fois, il y a certaines parties de cuivre qui sont plus euh, anecdotiques, euh, qui viennent plus renforcer quelque chose. Où, du coup, le morceau peut complètement vivre sans ça. Donc, là pour un album, euh, bah, un album c'est quelque chose qui reste dans le temps, c'est quelque chose où on a. On, on, on prend le temps d'aller en studio, euh, on a finalement moyen de faire des choses plus étoffées qu'en live. En live, bah, il faut se déplacer, donc euh, si on se veut se déplacer à 14 musiciens, c'est mmh. quand oui. 5 ou 6, euh, ce, qui est, ce qui est déjà, euh, voilà, ce qui est déjà une, une certaine contrainte pour se déplacer. Donc forcément, en album, il euh, bon, bah, y, y, y a 3 cuivres, même il y a certaines parties où il y a même un quatrième cuivre, qu'on appeler recording. Donc euh, pareil au niveau des voix, on s'autorise des choses. Donc là, voilà, sur un album euh, euh, médité, euh, pensé, approfondi, une euh, tu sais section de cuivre, ça, ça va de soi. c'est oui, oui. génial, ça, ça apporte une petite touche de peps. Ça... Oui, oui, c'est vrai. La beurre, moi j'adore, euh, j'ai toujours été touché par le, le, le, le son des instruments en fait, la vibration qu'un qu instrument fait en direct. Quoi, et, et je ne m'arrête pas d'être fasciné depuis que j'ai commencé mes premiers groupes. Euh, voilà, d'un saxophoniste, d'un tromboniste, c'est vraiment les, les deux instruments que j'affectionne dans les cuivres, j'adore, j'adore comment ça sonne, Donc, avoir une section comme ça, c'est juste le euh, <rire> rêve. Donc, ben, tu parlais des premiers groupes dans lesquels tu as commencé, ça m'amène ça à, ma, à ma question suivante, euh, avec The Roots Arc, depuis quand vous jouez ensemble exactement bon, Ça fait un peu moins de trois ans. D'accord. Un petit peu moins de trois ans que le projet est né, euh, avec avec... Finalement, en parallèle, l'enregistrement de l'album et, euh, et du live déjà. Donc 2016, oui. C'est ouais. ça, exactement. On a fait le premier live euh, en décembre 2016. Voilà. Super. Vous êtes. Euh, donc, tu me parlais tout à l'heure des plusieurs langues que tu parles. Euh, vous êtes influencé plus par la Jamaïque ou par l'Angleterre Oh, les deux. Les deux, les, les deux pour moi, c'est un peu indissociable, puisque le reggae anglais, c'est les jamaïcaine euh, euh, installée voilà, en, en Angleterre euh, euh, donc pour moi c'est un peu indissociable même si euh, on a bien vu que le, le courant anglais a, a évolué, a sur euh, d'autres choses mais, mais ça reste, c'est la, la même branche quoi. Ouais donc tu choisis les deux, il n'y a pas de choix à faire. Ah, pas de choix à faire, pour moi les foundations c'est les deux, autant, autant le reggae anglais que le reggae jamaïcain Bien hein, sûr. Je le répète, c'est que c'est les communautés jamaïcaines euh, d'Angleterre, hein, qui, ont, qui, ont, qui ont continué à faire vivre le reggae, à le faire évoluer en, en Europe. Donc, euh, ouais, ouais, forcément que le reggae jamaïcain il a une identité aussi qui est bien marquée à lui-même, puisque le ce sommet c'est une île. Euh, donc euh, quand il est fait sur l'île, forcément il y a quelque chose qui est... Ça s'entend. Ben bah ouais, ça s'entend bien mmh. sûr. Euh, je ne sais pas si on entend le soleil, mais en tout cas, pour avoir vécu dans des pays tropicaux, il euh, y, y a quelque chose en fait. Les euh, vibrations. C'est ça, l'ambiance n'est pas la même quoi. Donc, Forcément, forcément, euh, voilà. <rire> ouais, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui partent à Kingston aussi pour enregistrer en studio là-bas. Hein. Bien sûr, bien sûr. C'est une île, il ne faut pas oublier que c'est une île et les îles ont toujours quelque chose de particulier. Quoi. Mm -hmm. Une île, Jamaïque, on peut vraiment s'imaginer qu'il y a quelque chose de fort et de, de, très, de très spécial quand on va là-bas. On invite les auditeurs, hein, si vous voulez y aller, allez-y foncer. On, <rire> fait, on fait de la promo pour la Jamaïque. Ouais. Alors. Un petit peu de ska peut-être sur le prochain album ou du dub pour toujours. Ouais, bah du dub il y en a déjà sur le premier. Mmh. Euh, J'ai travaillé avec Roberto Sanchez, bien connu dans le, dans, dans le dub et dans le reggae, euh, qui du coup a mis sa touche vraiment sur, sur l'album, donc il y a une vraie touche dub. En plus de ça, il a fait quatre remix dub. Mmh. Deux qui seront euh, exclusivement sur support CD et deux autres qui, seront, qui sont exclusivement sur support vinyle. Ouais. Donc, il euh, bah, y a déjà une touche vraiment d'œuvre. Euh, et sinon, il euh, bon, bah, y a un morceau, Wayus so O'Cut, qui est un peu euh, rock steady, qui tire presque vers le Ska, donc euh, et puis que Roberto nous a, nous a fait sonner avec un mix un peu à l'ancienne. Euh, alors, le Ska, moi, c'est quelque chose que j'adore, euh, les Ska le Ska instrumental, bah, voilà, avec euh, ouais. l'artillerie la, euh, de cuivre, euh, on peut en mettre 5, 6, 7. Euh, mais, euh, mais voilà, encore une fois, il faut, il faut, alors là, pour le coup, en live, avoir une section cuivre pour le faire vivre. Transportable euh, en miniature euh, Sinon, sinon bah, du coup, là, on s'écarte un petit peu. Quoi. Faire vivre du ska sans cuivre... Euh, C'est compliqué. Sauf euh, ah, s'il est chanté, parce que voilà, y a des, les, les chanteurs jamaïcains ont commencé avec le ska. Maintenant, euh, on est un peu plus sur un, sur, sur, sur un, sur un reggae musique, quoi, mmh. la, la source... Euh, sur ce projet-là, donc euh, on verra, on verra, mm -hmm. euh, les, les envies, les inspirations euh, euh, de Rootsark euh, c'est l'idée d'un projet qui va durer dans le temps, avec lequel euh, on va faire plusieurs albums, j'espère, on, bon bon sûr. Sûr. Euh, on verra ce qu'il est, on verra l'inspiration, et ce qu'elle nous emmène. Ah ouais. Alors, on, on vous souhaite en tout cas beaucoup de succès. Alors, en écoutant l'album, on se maintient éveillé, Awake, c'est le titre de cet album, Qu'est-ce que vous cherchez à éveiller euh, Moi-même, dans un premier temps, <rire> complètement, et à, et à le rester, en fait. Euh, c'est euh, Être éveillé, je crois que c'est d'abord à soi, en fait. Euh, euh, voilà, c'est en, en conscience, en soi-même, euh, euh, nos cinq sens, euh, notre énergie vitale, notre énergie corporelle, notre, tout ça... Euh, moi je, je ressens que euh, le, mon, mon rapport à la musique c'est un rapport qui est un petit peu euh, viscéral qui est euh, euh, on va dire à la vie à la mort mmh. euh, sans la musique euh, j'aurais pas eu la force d'avancer de, de, de, de, euh, de, de, de continuer en fait, de grandir de, de, de croire en la vie, en l'existence d'accord euh, donc euh, ce que je ressens par la musique que je joue et que j'écris, euh, c'est des messages parfois qui me sont autant adressés à moi qu'aux autres. Euh, donc euh, si ça résonne chez les autres et que ça apporte euh, une, une, une, une, une, ne serait-ce qu'une infime partie de ce que j'ai pu recevoir en écoutant Bob Marley, en écoutant Spi, euh, en écoutant Clinton Fulon encore ce qu'il écrit aujourd'hui. Oui. Euh, quelle belle poésie mise sur de la musique tellement bien orchestrée, tellement bien arrangée. Oddbone aussi. Voilà, oui. si, puis, de, dans ma musique, dans ce que j'écris, dans ce qu'on fait avec le Rotsar qui passe chez d'autres, alors c'est qu'on est sur la bonne voie. Ouais, c'est que, que tu as réussi, bien sûr. Alors tu me fais des transitions hein, tout seul, hein. c'est très bien. Puisque <rire> vous parlez de combats intérieurs remportés, quels sont-ils ces combats intérieurs remportés euh, bah Déjà celui de faire un album euh, et d'amener un projet euh, reggae de musique. Euh, avec 6 musiciens, et même 10 musiciens jeudi prochain quand on va faire la sortie de l'album. C'est un rêve que j'ai depuis très longtemps. J'ai eu des groupes depuis mes 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai un peu plus de 35. Donc, il y a eu quand même beaucoup de projets, beaucoup de, de, de recherches, de, de rêves, de rêves brisés, de rêves raccommodés. Et puis le temps fait les choses aussi c'est ça, et puis euh, bah, voilà, à un moment donné j'ai senti cette envie, de, de, de, de plus qu'une envie en fait, puisque l'envie, comme je le disais à l'instant, elle était là depuis longtemps, mais la nécessité de, de, de prendre le temps par les cornes et de, de, de, faire, de faire ce projet-là, quoi qu'il arrive, avec, malgré les, les difficultés qu'on qu rencontre et, les, et ce qu'il faut mettre en œuvre pour le faire. Donc, euh, donc déjà voilà, l'album arrive, en CD, il y a un vinyle maxi 45 tours, euh, et puis il y a un groupe, voilà, les, les, ces combats-là, ils sont un petit peu emportés. Ouais. Euh, on fait la sortie de l'album au, au Ferrailleur, en, donc, euh, qui est une super salle. Euh, pour moi, c'est sans doute la meilleure salle indépendante de Nantes. Euh, on fait ça en autoproduction. Ouais. Euh, voilà, on, on cherche des soutiens euh, de, depuis un moment. Hein, on fait des appels à droite, à gauche, euh, aux professionnels du spectacle, ici dans la région. Et pour l'instant, ben, on fait tout ça en autoproduction, on en est bien fier ouais, Bravo, bravo, félicitations. Alors, ben, du coup, tu parles de cette tournée donc, que vous faites à Nantes. Est-ce que vous envisagez une tournée plus grande que les cinq dates prévues entre mars et septembre Bien sûr, bien sûr. On travaille aussi sur la diffusion, euh, on contacte des événements, euh, des événements qui voient passer le disque, qui sont touchés. Ils savent euh, ce qu'il leur reste à faire. On, oui. on, on, parle, on a un projet qui est sur pied, euh, euh, qui se... Qui, qui, qui se décline entre six musiciens et, euh, et plus si affinités. Mais déjà on a une base en sextet avec base batterie guitare clavier trois chants euh, qu'on fait tourner déjà depuis deux ans. On a fait environ euh, 25-30 concerts ces deux dernières années à différents endroits, plusieurs fois le faire ailleurs. Euh, on a bougé à Paris, on a bougé jusqu'à Genève même en, en tour, alors, alors là sur une sur une tournée en trio vocal total acoustique. Excellent. On a, à proposer, hein, étant donné, comme je le disais tout à l'heure, qu'on travaille beaucoup par section, je me suis vite rendu compte que euh, juste le trio vocal avec une ou deux guitares, euh, ça a beaucoup de charme, euh, c'est une autre énergie, c'est plus acoustique, mais euh, c'est les mêmes chansons, c'est le fruit de, de ce travail-là. Donc, euh, bah, voilà, tous les, tous les, les événements euh, qui, qui pourront passer, voir passer l'album, qui ne pas à l'écouter, à, à, à s'en et puis, euh, si, ça vibre, si ça résonne, bah, qu'ils n'hésitent qu pas à me contacter. Et, euh, voilà. et on partage, on partage au maximum. C'est l'idée, c'est l'idée. Alors, tu parles des, vo des voix, euh, des vocals. Euh, les filles avec les cœurs qui apportent une certaine harmonie, est-ce possible un jour qu'on les entende chanter En ligne, tu veux dire Ouais. Écoute, euh, alors déjà pour. Alors, euh, euh, offre toujours justement un morceau euh, lead euh, pour l'instant sur des reprises parce que, euh, bah, parce que bon le, le, le, c'est aussi super plaisant de, de jouer euh, des classiques euh, ou des moins classiques euh, qu'on adore et, euh, et ça nous fait aussi euh, crocher dans la culture reggae. Euh, voilà, en tant que musicien, euh, jouer des reprises c'est toujours bon, surtout quand on ne les connaît pas euh, avant de les jouer. Mm -hmm. Ça fait un morceau de plus, euh, voilà, ça fait découvrir euh, voilà, quelque chose. Donc, euh, donc, voilà cette intention, elle, elle, est, déjà donné, elle est déjà donnée, puisque euh, euh, c'est des super chanteuses. Euh, donc, euh, moi, j'ai envie aussi de les entendre en lead. Euh, en termes de compo euh, je pense que ça va attendre un petit peu. J'ai ouais. beaucoup de choses à, à écrire. À sortir. Parce que c'est toi qui écris tout, oui. Voilà, c'est moi qui écris tout euh, sur ce projet-là. C'est beaucoup de choses que pour justement c'est elles-mêmes qui vont avoir envie d'écrire un couplet par-ci par-là. A euh, voir, voir, à voir, il y a tout plein de choses qui se prévoient pour cet avenir. Yeah. Alors, euh, j'ai encore deux questions. Donc, euh, tu parles de l'Espagne tout à l'heure et du fait que tu parles espagnol euh, avec Roberto Sanchez. Donc, comment s'est fait la connexion entre Nantes et l'Espagne Alors, pour le coup, la connexion entre Nantes et Roberto, elle, elle était déjà faite par plusieurs par, par trois sources en fait et c'est par ces trois sources que j'en ai entendu parler de Roberto. Pour moi, euh, c'était clair que euh, il fallait que j'aille travailler avec un, un producteur, ingénieur du son euh, euh, connu, euh, enfin connu plus que connu même spécialiste dans le dans, dans le dans le reggae euh, pour donner vraiment euh, cette patte euh, et cette couleur. Et donc j'ai entendu parler de Roberto. Euh, tout d'abord parce que euh, il a déjà produit un album d'un Nantais, euh, le groupe Biba. D'accord. Euh, et puis il est déjà venu pour l'association Get Up, euh, ceux qui organisent le Top Camp Festival. Oui, le, le Dopcamp Camp, Dup Dup. Dup. bien connu, oui. Voilà. Donc il était déjà venu sur une de leurs soirées euh, à Nantes. Et puis, euh, en fait, il y a même quatre sources. Ah, et une quatrième. Une quatrième, puisque le studio où j'ai enregistré, le garage hermétique, euh, oui. le studio, bien bien connu pour les musiciens nantais, et bien quand j'ai parlé de Roberto là-bas au, au boss du studio, il me dit, euh, ah mais Roberto, euh, je le connais, il est déjà venu ici, mixer des productions, euh, puisqu'il a un label avec donc, la quatrième source, D'accord. Donc, donc le label Moja Boubacar, c'est donc euh, la personne qui tient Oneness Records à Nantes, shop de vinyle bien bien connu aussi. Oui, ah, ah. parce que Nantes, il y a de la profusion beaucoup beaucoup là-bas, hein Oui, ouais, ouais. c'est à la fois un village et en même temps ça foisonne, c'est euh, ça. Plein, plein de choses à découvrir et donc voilà Roberto j'en ai entendu parler hein, de tous les côtés et donc je suis allé écouter euh, ce qu'ils faisait et puis bah de là ça a été très simple hein. j'ai écouté euh, je me suis dit tiens oui je tiens je tiens sans doute euh, euh, une bonne piste là pour euh, pour aller mixer ça en plus il est espagnol mmh. bon, bah, euh, super t'as vraiment. vraiment chanté pour essayer en espagnol et donc euh, je passais justement à Oneus Records voir voir un coup et, euh, en parle un petit peu, puis là il me dit, bah, tu, veux, tu veux son contact Tiens, appelle-le, bah, je l'ai appelé, euh, salut, voilà, je lui ai expliqué un petit peu le projet, je lui ai envoyé les productions, et puis de là, il a accroché, et, ouais. et de là. Ah, c'est bon, hein, c'est bon, c'est vraiment bon. et eh bien, écoute, ma dernière question, c'est, euh, euh, cet arbre, donc, qu'on voit sur euh, la, la pochette de l'album, The Roots Arc, Awake, qui a eu l'idée de, de cet arbre de vie sur l'album Est-ce que vous avez fait appel à un artiste ou est-ce que ça vient de toi aussi Alors on a fait appel à un artiste, un gros big up à Laurent Cariou, qui est notre graphiste le, qui réside à Nantes. Euh, donc j'ai fait appel à lui euh, sur recommandation euh, de quelqu'un qui, qui me dit euh, « Tiens, bah lui son travail va te faire, puis vous allez avoir des activités, tout ça ». Donc je suis allé le voir avec une idée en tête, euh, surtout une idée symbolique en fait. Euh, je lui ai donné euh, les pistes de l'album et je lui ai dit, bon ben bah, écoute, voilà, The Roots Arc, euh, euh, Arc c'est l'Arche, donc euh, c'est une euh, voilà c'est pour faire un, un lien avec euh, la spiritualité Rasta qui réinterprète la Bible. Qui euh, la voilà. terre, le ciel. Voilà, et puis l'Arche c'est l'Arche d'Alliance, c'est l'Arche de Noé, donc c'est un symbole d'Alliance spirituelle, c'est un symbole de survie, tout ça, donc voilà ce que ça représente awake, donc c'est l'éveil voilà ce que ça représentait, et puis je lui dis écoute pour moi le reggae c'est un petit peu la, la gemme le, le joyau euh, du ghetto un peu à l'instar du, du lotus hindou, cette mm -hmm. fleur violette qui pousse un peu dans la boue dans le marécage, voilà et qui symbolise euh, pour les hindous euh, une sorte d'éveil spirituel et de, de réalisation d'accomplissement de, de, de, et du coup euh, moi j'ai commencé à triper il y a quelques années à me dire bah, le reggae c'est un peu aussi ça, ça, ça, ça, ça vient, ça, ça vient des, des sufferers, ça vient de, voilà, de, de, des, des, des ghettos de Kingston, des populations euh, euh, qui en chiaient. C'est des profondeurs bien sûr, ça vient du profond, du cœur. Exactement, et qui, ont, et qui ont amené cette musique euh, pleine, de, pleine de force, euh, de couleurs, de lumière, de, de, de force surtout. C'est mmh. vraiment ça qu'on quoi il y a une force de vie là-dedans reggae euh, qui, est, qui, est, qui est super bonne, intemporelle. Euh, puis en plus, euh, ce qui est génial avec euh, le reggae comme la Jamaïque a été extrêmement prolifique, c'est que tu peux continuer à découvrir des tunes que tu ne connaissais pas. Ça vaut ça faire 20 ans que tu écoutes du reggae, tu écoutes quelque chose, Tiens, mais je ne connais pas ce chanteur, je ne connais pas ce titre. Ouais. Ah, <rire> On découvre encore bien sûr. Et On puis. Tu, tu parlais de, de l'éveil des sens, de la force, de la vie, il euh, n'y a que quand on passe par la souffrance automatiquement, qu'on éveille toutes ces choses-là, et que vient la créativité aussi, les meilleures chansons ont été faites euh, avec, euh, après la suite des épreuves, dans les sentiments qu'ils soient positifs ou négatifs, euh, on est beaucoup plus créatif après avoir eu ces, euh, ces périodes-là dans la vie. Sans doute, ouais parce que euh, tu es devant, un, t es, t es devant euh, une évidence, en fait, et une nécessité et en fait tu n'as pas le choix quoi quand tu es je pense ce que tu décris là c'est quand il y a une forme de survie qui s'installe et c'est là qu'on peut se révéler en fait tout un chacun quel que soit un petit peu les domaines de la vie celui qui disait la force que tu possèdes tu n'imaginais pas c'est vraiment dans les ça me revient mais je vais pas la citer mais en fait si c'est une copine crespel elle euh, avait écrit ça dans un texte c'est justement dans les épreuves que la, la force que tu possèdes tu n'imaginais pas Bien sûr. et c'est exactement ça et donc pour en venir à, à Laurent euh, qui nous a fait ce beau visuel euh, il s'est inspiré de tout ça et, euh, et donc il a, il a dessiné cette arme un peu ésotérique euh, avec des branches des racines de, de la lumière, un cristal au milieu awake et euh, qui, euh, voilà, qui nous a ravis euh, quand on a vu ça on s'est dit ah, putain c'est c'est un, un, un, un, un beau truc, on va essayer de le, de le garder pour voir ce qu'on peut en faire. Et puis, du coup, la pochette de l'album. Ouais. ouais, ouais, ouais. Euh, euh, bah. C'est très beau, en tout cas, bravo à lui, félicitations. C'est euh, très très beau. Donc, On rappelle aux auditeurs que vous êtes en tournée, donc sur Nantes, euh, sur toute la région. Donc Le 8 mars, c'est passé, c'était un hommage à Bob Marley. Le 4 avril, ça arrive dans quelques jours. Euh, la release partie pour l'album, la sortie de l'album, donc au ferrailleur, dont tout nous parlait. Pour laquelle on sera 10 musiciens du coup, donc euh, si vous passez par Nantes, faites le détour au ferrailleur, ça, ça, ça, ça mérite. Message <rire> ça, ça j'ai passé, si vous passez par Nantes, allez au ferrailleur. Ouais. Euh, le 28, donc euh, le Kouta Café à Erdeven. qui est un super café. Petite scène, ça vaut le détour aussi pour tous les Bretons. Eh oui, la Bretagne en force, Kenavo. Et euh, donc le 11 mai, le concert projet pédagogique à l'école de musique et le 20 septembre au centre à Saint-Nazaire. C'est Le 11 mai, ce sera à la Suze-sur-Sarthe près du Mans. La Suze-sur-Sarthe. Et puis bah, toutes les autres dates qui vont arriver, euh, tout le monde peut les trouver sur notre site euh, www.therootsart.com. Euh, les infos sont dessus. Euh, Page Facebook, Instagram, pour ceux qui suivent là-dessus. C'est aussi, aussi là-dessus qu'on se trouve. Génial. Mais écoute, la semaine dernière, j'ai fait découvrir aux auditeurs donc, le titre dont tu parlais tout à l'heure. Euh... Uh, why You So Curt on, ouais. on, voilà, on a découvert un petit peu cette ambiance ska uh, Ce mercredi, donc, on s'écoutera Nopise et Crucial parce que c'est vraiment les deux titres qui m'ont... Uh, bon, Il faut toujours en sélectionner deux, donc c'est ceux qui m'ont le plus touché. En tout cas, merci beaucoup à toi, uh, Greg. Toi, ouais, merci à toi. Uh, auteur, producteur du groupe The Roots Arc. Et uh, un petit big up pour les auditeurs d'Ode Radio. Comment tu dis le nom de la radio O2 Radio. O2 Ouais, O2 Radio. Yes, with the Rootsark, a big big up pour les auditeurs d'O2 Radio. Yeah. Continuez à écouter reggae music, à soutenir, à vivre, à vivre vos rêves, puisque c'est pour ça qu'on est là. Cool, merci beaucoup. Et surtout, ben, bonne continuation à vous tous, bonne tournée, bon courage et on espère ben, peut-être un second album euh, en espagnol. ça ce sera sur un autre projet, euh, yeah. euh, vraiment The Roots are, ça va rester anglophone euh, et euh, du coup sur des projets parallèles, là je vais m'autoriser l'espagnol, désolé pour ceux peut-être que ça frustrera, mais euh, je vais vraiment sur une, sur une ligne artistique vraiment anglophone. Merci à toi en tout cas pour, pour la diffusion, pour, pour l'interview, les questions, le partage. Ben de rien. Merci à toi, Greg, d'avoir été disponible. Et puis, euh, bon courage à vous tous, bonne tournée et encore bravo. Félicitations. Yeah. Merci. Bye bye. Bye.